Salut à tous, c'est H. LM et bienvenue sur euh, Dead Island. Cette fois euh, on va faire un petit, une petite, euh, petite partie fun là. Euh, on va, va s'amuser à trancher des têtes. Il a un spécialiste euh, donc des armes. Euh, qui frappe fort, c'est les coups de enfin les battent, les, les, ouais, les tout c'est ce ça, ça. Les armes contendantes, voilà, merci. <rire> je galère un peu trop. Et moi, c'est les sabres, euh, tout ce qui est tranchant, donc c'est-à-dire, par exemple, là, j'ai une machette qui a été au donc donc, euh, qui, qui... elle tranche toujours, et elle fait du feu. D'ailleurs, je voulais voilà. juste ajouter quelque chose, je suis très contentant de faire ces vidéos avec toi. Oh <rire> Van. <rire> ouais, elle était pas terrible, eh ben c'est vrai. Euh... Mais... Eh ben moi, je suis, je suis très content. Je trouve que quand on est ensemble, ça a toujours un peu de tranchant, hein. c'est vrai. Ouais, c'est. <rire> <rire> on est mal parlé Tiens, on doit récupérer la clé du zombie dont on a parlé Omar. Bon, on va y aller. Ça m'a l'air sympathique, ah. ça. Oui, j'ai bien confiance. Euh, confiance. Il y a un petit problème d'optimisation du jeu, et il y a un zombie aussi. Ouais, là, là, la tence, là. Wow, oh, lui il m'a fait peur Je ne m'attendais pas du tout à ça et... Toi tu restes couché Tu... <rire> Donc euh, moi je suis bien une femme, hein, et, et je suis bien, je suis quand même bien volé Je vais te dire ça. Ouais. Et derrière toi <rire> <rire> En même temps, c'est toi, tu me demandes de te regarder. Euh, tu crois que c'est le moment Tu crois vraiment que c'est le moment, là Non, non, non, c'était pas le moment. Je <rire> vais commencer par réparer ma machette qui est à 36% parce qu'elle suce vachement vite. Et... Euh, pardon, et donc, c'était... <rire> Oups, c'était le micro. Il déconne un petit peu, donc vous le saurez, voilà, maintenant. Euh... Oui, ça peut faire bébé. des bruits de distorsion euh, voilà, semblables à... Un... Un gros, enfin, tout simplement. C'est exactement ça. Et les gens, ils peuvent se dire, je me suis senti agressé, voire violé. Mais ce n'est pas le cas, hein. c'était uniquement un bug de... de... Ne vous inquiétez pas. Où ah oui. On doit remonter Attends, attends. Bah, je sais pas si c'était le truc le plus malin à faire. <rire> <rire> Mais enfin bon, je l'ai fait. <rire> T'as fait, fait sauter un petit truc... Ah, T'es oui. mort c'est à toi, la masse à maladie est formidable. Ouais, elle est formidable. For... Et il y a une carte d'identification ici. C'était quoi <rire> Bâton ordinaire. C'est génial, waouh. <rire> ouais, ouais, ça me donne vraiment envie de l'avoir, tu vois. Rien que le nom, euh... <rire> c'est clair. Super bâton rouillé. Voici la nouvelle Excalibur banale. <rire> <rire> Euh, j'aime bien, mais j'aime pas trop en fait. C'est clair, ouais, elle est pas terrible. Hein. Super escalibur rouillé. <rire> oh oh. <rire> Je suis pas mon pote, toi. Il a rebondi de partout. C'est clair. Putain, vache. Allez, salaud. Ah, ils sont séparés pour une meilleure euh, optimisation de combat. Il y a plus de cadavre Enfin, il y a toujours un cadavre, mais il y a plus de tête. Ah. ah bah, bah c'est ben nickel On lui a enlevé ce qu'il avait entre trop. J'aurais pensé qu'il aurait pu faire une blague, mais en fait... Ouais, c'était pas... c'était pas C'est comme s'il y avait pas de continuité, c'était juste une phrase assez classe. <rire> et moqueuse, voilà, de rien de plus, mais pas drôle. Moi je le prends, et tu sais, c'est laquelle la chanteuse rétro préférée de, de, de ma machette <rire> L'âme. Eh <rire> Je fais comme ça. Tu vois ma culotte J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y pas. pas Plus fort, plus fort, plus haut. <rire> Et euh. Oh, regardez. Vous savez, vous voyez ce que c'est ça Vous vous connaissez les gens. Vous savez ce que c'est Ça Et eh bah ben, oui. C'est la miniature. <rire> voilà. <rire> voilà, vous l'avez vu. Ma poignée est à la lame, parce que ta poignée est à la masse. Oh. Attention <rire> eh, eh, Désolé eh. On peut dire que j'ai eu chaud. <rire> tu vois, les tiennes elles sont bien. Pleines. Ah, elle a un mari Bah, c'est celui qui était assis dans la salle de bain là, je pense. Bah, je vais à la, la déception. Et puis, euh, Ouais, c'est pas grave, tant pis. Hein. De toute façon, je comptais rien faire avec. j'avais pas d'ambition spéciale. Je pas... Es sûr Putain, j'étais tombé amoureux, hein. <rire> Et surtout, vous verrez énormément de choses intéressantes tout au long de ce Let's Play. Bien évidemment. Je crois qu'en fait, finalement, nous allons choisir cette miniature pour clôturer. Et bah voilà C'était Oculus Copus Pour... Euh, Dead Island. Et voilà, t'as dit quoi j'ai dit pantoufle. Eh ben pantoufle Au revoir hey.